I'm levons nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 138 Psaume chapitre 138, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 138 Je te célèbre de tout mon cœur Je chante tes louanges en la présence de Dieu Je me prosterne dans ton saint temple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 Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes, de tes mains. Amen. Amen. Non, non, non, jamais ne passera la parole de Dieu. Jamais ne passera, non, non, non, non, non, jamais ne passera pas la parole de Dieu. Non non non non non, jamais ne passe. Passera point la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus, qui vous donne sa vie. Non non non non non, jamais ne passe. Ce point la parole de Dieu, jamais ne pas ce Celui qui vaincra sera vêtu. Son nom restera dans le livre de l'agneau. Non, Non, non, non, non, jamais ne pas se Ce point la parole de Dieu, jamais ne pas se Oh, que ton nom soit béni notre part. Qu'il soit vraiment exalté encore aujourd'hui Nous sommes heureux De pouvoir réellement célébrer ton nom Et glorifier ton nom et chanter ton nom Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Ce nom nous a délivré, Père Saint-Dieu nous a vraiment placé Dans la hauteur et nous en sommes bénéficiaires Mon sauveur, louange et honneur En tout encore ce soir mon bien-aimé Père Saint-Dieu De pouvoir chanter les chants des victoires Les chants des sions parce que tu as Vaincu Seigneur, tu as tout conquis, Mon roi, et nous sommes le peuple Le plus heureux mon roi, parce que les terres et notre Dieu. Jésus-Christ, mon roi, je te remercie encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore en ce jour, d'être encore dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir y être avec détermination, avec foi, avec assurance, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nos cœurs à nous chantent ta gloire, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nos âmes se réjouissent encore en ton nom, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous sommes ton peuple, mon roi, et nous reconnaissons que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante, véritablement bénie et conduite, et puissamment, mon roi, nous sommes un peuple au pierre Puissant toujours bouillant mon bénémoine Père Saint. Et nous le serons pour toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous chanterons la victoire de ton nom, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, tous les jours de notre vie, Seigneur Jésus. Et nous marcherons toujours heureux, mon bénémoins, Père Saint-Dieu. Étant aussi des conquérants, parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous le sommes. Merci encore pour chaque antique encore chantée, bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque prière, bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque cœur qui a élevé ton nom à toi aujourd'hui encore, Père. L'ouange et honneur à toi pour le somme nous a été béni Père Saint dieu Merci encore pour la bonté que tu nous témoignes encore, Père Saint-Dieu. Chaque jour est un jour de grâce, mon béni, mon Père Saint dieu Ta bonté nous sert d'appui mon béni, mais Car nous chancelons notre Dieu. Tu es vraiment présent, mon sauveur. Oh, tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. C'est lui qui éclaire nos cœurs encore davantage, mon roi. Par ta lumière, nous voyons vraiment la lumière, mon béni, mon Père Saint dieu Merci, Père. Et sois béni et glorifié. Car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu. Remercions de tout notre cœur. Pour la gloire et au nom de notre Seigneur et Sauvage, Jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment exalté et glorifié. Nos cœurs sont donnés à lui et au plus profond de nos âmes, nous voulons le posséder encore. Que Dieu vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Merci à notre Seigneur pour encore cette journée d'une année de plus qu'il nous a accordée. La joie de pouvoir avoir encore chacun de vous en ce jour et, et aussi déterminer aussi de pouvoir les servir encore plus que l'année passée. Nous sommes un peuple qui a pris la décision de pouvoir marcher avec lui et lui donner 100% ce qui lui revient de plein droit. Comme il l'a dit, ma maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Nous croyons qu'effectivement que les choses vont profondément changer dans notre adoration, dans notre façon de concevoir les choses pour la gloire de Dieu, il n'y a que le Seigneur qui doit dominer. Prendre réellement sa place et agir effectivement dans notre vie comme il le veut. C'est cela notre bonheur. Et comme notre précieux frère l'a dit dans sa prière, effectivement, qu'il priait, que Dieu le bénisse, il dit, c'est quand nous revenons à toi que nous sommes bénis. C'est quand nous revenons à toi que nous sommes guéris. Donc, revenir à lui, c'est le bonheur absolu en fait, et marcher. Et c'est vrai, hein, c'est celui qui nous ramène à lui et qui nous accorde cette grâce de pouvoir réellement euh, s'entendre. Il réalisé qu'effectivement que c'est absolument important de revenir, de revenir de, de tout notre cœur à lui parce que il nous avait, il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement entrer dans son alliance et nous plaçant effectivement aussi à un niveau tellement très élevé. Et nous sommes un peuple, et dans ce temps où nous sommes et nous vivons, dans ce monde où nous sommes, effectivement, ah, s'il y a un peuple pour qui, effectivement, que le Seigneur peut encore garder les soleil les, dans les ciel, effectivement, eh c'est ce peuple-là. C'est tellement important pour Dieu, important pour lui, effectivement, qu'il a, il a mis tout son œuvre en faisant son plan et son programme, rien que pour ce peuple-là. Nous remercions notre Dieu. En retour, nous devons... Réellement, lui être reconnaissant et lui être aussi soumis est vraiment à 100%. Nous sommes euh, nous sommes ce peuple, et dont les Saintes Écritures parlent effectivement, un peuple qui Dieu ne peut même pas supplier que le cœur soit ramené à lui. Dieu ne peut pas supplier, effectivement, que le cœur puisse l'aimer de tout son cœur, effectivement, parce que ce peuple en question, auquel il prend plaisir, il trouve, en fait, effectivement, au plus profond Dieu en réalité aussi, ses désirs que Dieu... C'est pour ça qu'on nous dit dans le psaume effectivement, que la profondeur appelle la profondeur. S'il y a donc une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Donc, effectivement, comme l'Écriture le dit, que tu aimeras le Seigneur, « Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, on ne peut pas le supplier cette personne en question qui fait partie. » de ce troupeau, effectivement, aussi, de ce peuple, en réalité, aussi, pour vraiment désirer, soupirer à ce que Dieu soit le maître de son âme. Et celui qui contrôle, effectivement, aussi, toute sa vie entière. Enfin, que l'Écriture devienne effectivement l'objet de sa vie tout entière. Ce que le désir le plus profond, ce que la parole de Dieu puisse trouver, effectivement, aussi, la place, effectivement, dans son âme, mais dans son cas, s'il n'a pas ça, il y a un problème. Parce que le Seigneur, notre Dieu, achève son œuvre, effectivement, mais d'une manière glorieuse. Souvenez-vous de la question de notre Isaac, effectivement, aussi, qui a posé sa question pour savoir est-ce que le monde entier pourra connaître ce peuple Est-ce que les gens pourront voir aussi, effectivement, ce peuple Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ci en rapport avec ce peuple Mais s'il est un peuple qui est précieux aux yeux de l'Éternel, il faut que la terre entière réalise qu'effectivement. Alors, ce que Dieu désire profondément, j'aime le Seigneur, il est vraiment, il ne peut pas rater, ni même faillir, ni même manquer, en quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup parce qu'il est toujours sûr de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, et au moment où il le dit, et sa parole le confirme aussi, hein, il dit, il dit, la chose arrive, lorsqu'il ordonne, elle doit exister. Alors je l'aime beaucoup et c'est là que ma consolation, mon assurance, quand il dit lui-même qu'il va se présenter à lui-même. Une épouse glorieuse, sans tâche, ni ride, frère et sœurs, je dors tranquille. Vous jouez, vous jouez, vous même dans les bacs à sable, mais nous, nous sommes déterminés à ce que nous devenions effectivement comme Dieu l'attend, comme Dieu le veut. Oh, frère Il y a la Bible qui nous fait savoir que lorsqu'un homme a trouvé un champ mais dans ces champs-là, il sait quelque chose de précieux, il va vendre tout ce qu'il a. Il n'y a pas grand, il n'y a pas une chose qui soit importante aujourd'hui nous qui auquel le Seigneur a ouvert les yeux que nous peut considérer comme étant plus important pour moi. La gloire, je n'en ai pas besoin. L'argent, je n'en ai vraiment pas besoin. Oh, les maisons, je n'en ai vraiment pas besoin. Qu'est-ce que vous avez comme. Si ce n'est pas moi, et si ce pas moi la propriété qu'on vous trouve, on en a. Moi, je n'en Nous avons. Tous ceux qui sont de Dieu, nous n'en avons pas besoin. Alors, qu'est-ce que vous, vous allez chercher Je crois que ce que nous cherchons, c'est que dans notre profond intérieur, que l'humilité de Dieu y soit. Que Dieu fasse réellement un travail, qu'il nous retire tout ce que nous considérons comme étant de meilleur pour nous. Ça c'est pour le peuple de Dieu, pas pour vous tous. C'est-à-dire que la profondeur du cœur de la personne ressent Seigneur depuis moi. Je suis trop chargé mon sauveur parce que je ne peux pas partir avec toutes ces charges. Je désire tellement être léger que quand on regarde. Oh! Psaume 139, il dit quelque chose ici, je pense, au verset 23. Il nous dit quelque chose ici. Dans les psaumes, nous pouvons. C'est cela, oui, je pense que c'est cela qui nous est dit aussi dans cela. Voilà, il nous, il, il nous dit quelque chose, à cela. Dit cela, voilà, cela. Psaume 139, le verset 23, il dit Vous y êtes? Sonde-moi, au oh Dieu, et connais mon cœur. Vraiment, pénètre-moi, il et puis il dit, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde, s'il te plaît, pour ton amour à toi, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça c'est le désir profond, que Dieu bénisse chaque frère, chaque sœur qui a cela dans son âme, qui désire que réellement que le Seigneur sonde et éprouve son âme, qu'il puisse voir, dîner. si je suis sur une mauvaise voie Seigneur, parfois je pense que je suis sur une bonne voie, dans mes pensées mon Seigneur, mais oh Dieu éprouve-moi et conduis-moi, et que sur la voie de la vérité. C'est ce que le psaume 26 aussi nous dit ici, hein. cet homme qui nous dit cela, et dans le plus profond de son cœur et de son âme, il, il crie à l'éternel, il dit, « Mon Seigneur, mon Dieu !» Psaume 26 ou 25, quelque chose comme ça, il est dit aussi ici, effectivement, il dit, « Oui, c'est cela, oui !» Verset psaume 26, verset 2, il dit, « Sonde-moi éternel !» Somme 26, verset 2. Somme de moi, éternel, éprouve-moi et fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Donc il veut vraiment que Dieu tria, que Dieu aille dans le profond de tout. Il dit, Seigneur, éprouve, cherche au plus profond de moi. S'il y a quelque chose que j'ai caché, qui t'empêche-toi d'avoir l'autorité dans ma vie, d'avoir la préminence dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus rien de moi-même ce que je veux, ce que toi, tu viens dans mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, nous sommes déterminés, frère. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse son peuple, Amen. que Dieu bénisse ces âmes-là qui sont déterminées à revenir à mettre Satan et les démons de terre, Amen. mais que Jésus-Christ Jésus revienne dans sa maison, mon frère. Ah là, il peut pas supplier quelqu'un. C'est l'amour de Jésus dans l'âme de la personne qui dit, viens Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, il va pas supplier. Il connaît son peuple. Là. Il connaît son épouse. Regardez, il dit, oui, oui, oui, il dit. Verset 3, il dit, dans verset, verset verset 3, il mais, dit, mais, car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche dans ta vérité. Et je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Ça, c'est la décision. Et les seigneurs, hier, j'étais quelqu'un de compromettant tout le temps. De, de quelqu'un de tout à tout à tout. Non, non, non, non, non. Maintenant, stop le tout à tout. Non, non, non, non, non, non, non. non, non. J'ai pris une décision, c'est de marcher avec le Seigneur. On oh, dit ça, cette fois-ci, c'est déterminé. Ça, c'est un fils, mon frère. Ça, c'est une fille de Dieu, mon frère, ma sœur. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est celui-là qu'on appelle un élu de Dieu. Il sait effectivement pourquoi il est élu. Il dit, c'est terminé. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je dois marcher comme mon père. Parce que la nature de ce père-là est en moi. Saint, saint, saint. Et l'éternel, notre Dieu. Et il dit, il dit, mais c'est ça qui dit, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'associe pas avec eux. Je ne m'associe pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton hôtel, ô éternel. Pourquoi Pour éclater en action des grâces. Et raconter toutes tes merveilles. C'est pour ça, chaque chose que le Seigneur fera dans ta vie, mon frère. Ne ferme pas la bouche. Tu dis, j'étais malade, il ma guéri. » J'étais perdu, il m'a retrouvé. Oui, Dieu doit être loué, mon frère. Être reconnu, parce que tout ce qu'il fait pour toi, c'est la grâce divine de Dieu. Je témoignerai, j'ai rencontré tes œuvres, parce que tu es mon Dieu. Tu l'as fait. Pourquoi est-ce que je fermerai ma bouche? Puisque toi-même, tu as dit, ouvre ta bouche, et moi, je la remplirai. Pourquoi j'aurai honte? Parce que c'est toi qui fais l'œuvre. Alors il continue, il dit, il dit, éternel, il dit, verset, verset, verset, verset, 8, oui", il dit, éternel, j'aime le séjour doux de ta maison. David le dit, je suis dans la joie. Je saute de joie et d'allégresse. Quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Oh oui c'est là que montent les tribus, les tribus d'Israël, bien sûr que oui. Maison d'Aaron, bénissez l'éternel. Maison de Lévi, bénissez l'éternel. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est Dieu-là qui nous a mis à part. C'est pour que nous servons à sa gloire, à la louange et à l'honneur de ces dieux toute notre vie. Sur cette terre, notre vie n'est que pour le servir. Et nous voulons les servir avec beaucoup de reconnaissance. Plus de gémissements. Oh, plus toutes ces choses-là. Parce que les gémissements, les plaintes et tout cela sont pour le fils de la rébellion. Sont pour la sémence du malin. Oui, monsieur. Oui, madame. La sémence de Dieu ne murmure point. Parce que tous ceux qui murmurent dans les déserts, ils n'étaient pas la postérité d'Abraham. Ils périrent dans les déserts. Alors, nous ne sommes pas, nous ne devons pas être de cette lignée-là. Peu importe la taille des, des, de l'épreuve ou de la souffrance, alors nous savons que nous sommes le peuple de Dieu et nous chantons l'épreuve aura son terme. Je continue la marche l'épreuve aura son terme. C'est sûr et certain. Et nous savons aussi que notre Père, notre Sauveur, nous a dit qu'effectivement, qu il ne me laissera pas éprouver jusqu'au-delà de mes forces. Avec l'épreuve, il y a aussi l'ouverture de là. C'est écrit dans sa parole. Donc nous sommes fortifiés par la foi dans la parole de Dieu. Nous restons fermes et confiants. Mon frère et ma soeur, nous sommes déterminés à ce que tous les démons soient dehors, mon frère. Pour que vous, vous soyez en bonne santé. Pour que vous, le peuple de Dieu, vous soyez heureux. Nos genoux doivent reprendre le travail. Oh oui, mon frère, ça. Satan nous a mis tellement avec nous. Il a tellement lancé des, de, de, de, de somnolence, de comprimés pour somnoler. Non, monsieur, c'est fini maintenant. Nous avons compris. Il est rusé. Il nous a fait même dormir, effectivement, pour que toi, tu pries pas. Pour que tu ne veux pas les Oui, bien sûr. Maintenant réveille-toi, toi qui dors Plus de murmures, plus de plaintes Mais c'est un peuple qui marche toujours par la foi Il a dit Mon peuple là, Vivra par la foi Il dit, Mais s'il se retire Mon âme ne prend point plaisir en lui Ne regarde plus jamais ton voisin Regarde-toi toi-même si ton voisin n'a pas la foi, n'oubliez pas que les fils du malin n'ont pas la foi. Ils sont toujours murmurants, incrédules, effectivement. Et quelqu'un qui est incrédule a dit, on n'en a pas besoin. Nous devons marcher avec ceux qui marchent par la foi. Nous combattons effectivement aussi. Et nous soutenons mutuellement. Je vois que mon frère a la foi, mais il est un peu affaibli. Je me mets à genoux aussi pour lui. Je les tiens aussi. On se relève. C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais quelqu'un qui est toujours là, se plaignant, murmurant. On a beau prier pour lui, toujours murmurant, prier. Nous voulons qu'il pille bagage, qu'il s'en aille. Vous savez pour quelle raison Parce qu'ils affaiblissent toujours les gens. C'est aussi souvent à cause de ces personnes-là. Avec tout leur cœur aussi mauvais, quand on prie pour mal, ils ne sont pas guéris. À cause de leur, à cause d'eux. Bien sûr que oui. Ils ne savent pas la responsabilité qu'ils portent en fait. Parce que vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, que vous ouvrez les portes aux démons Les démons ne peuvent pas entrer si vous ne les ouvrez pas les portes. Nous les chassons, mais vous, vous les faites revenir. C'est pour ça que nous devons maintenant prendre une détermination. Nous devons regarder et réaliser le bienfait. C'est un bonheur, mon frère et ma soeur. C'est un, un bonheur d'aimer Jésus le Christ. Oui, de le servir. J'aime beaucoup ces cantiques que nous chantons. Vous savez, vous savez. C'est pas si vous le chantez aussi, mais jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Mais oui, monsieur. Nous ne sommes pas avec de ceux qui sont comme, ils viennent, effectivement, aussi avec un peu. On veut un peu tâter les terrains. C'est ce n'est pas ici qu'il faut tâter les terrains. sommes déterminés à marcher. On n'a plus à supplier papa, maman, fiston ou je ne sais pas moi qui. Vous savez, comme je vous l'ai dit, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous aider à être beaucoup plus clairs et plus précis pour que vous compreniez quelle marche nous allons avoir cette année-ci. C'est terminé, frère et soeur. Et quand je l'ai dit, vous l'allez entendre, c'est sûr et certain. Frère, ou c'est Dieu, ou c'est autre chose. Amen. Mais un, un choix doit être clair. Et précis, frère. On a eu tellement des années à jouer avec les choses de Dieu, à pouvoir se permettre de, de pouvoir dire n'importe quoi et parler moi, si moi chacun à a pouvoir démontrer qu'il l'est. Alors maintenant, ces choses vont complètement changer. Nous devons donner à Dieu la gloire qui lui revient. Elle doit récupérer, même s'il faut rester trois personnes, frère. Oh, je travaillerai pour pouvoir payer. Oui, frère. Même s'il faut trois personnes, nous resterons ici. Dieu pouvoir il faut que le Seigneur retrouve sa place dans notre vie, dans notre âme oui oh, comme notre sœur je pense dorélie le nom de Jésus est si doux ah oh là, là là là là là ça c'est quelque chose qui va au plus profond de notre cœur nous sommes déterminés, plus de camarades Et il n'y a qu'un seul ami ce seul ami là nous devons tous l'avoir oui, nous le chantons, non? Mon seul appui, c'est l'ami. Vous continuez, non Jésus seul, Jésus seul. Est-ce que vous comprenez Vous entendez cela Le seul ami, c'est Jésus. Et il est le seul. Que toi et moi, c'est si moi je l'ai. Et toi tu l'as, alors nous sommes amis, frères. Ah bah ben oui, ça c'est sûr et certain. Notre amitié ne se fonde que là. C'est ça l'amitié qu'on doit avoir. Lui, il, il est mon seul ami, mon seul appui. Et il est le seul ami, le seul appui pour toi. Nous avons tous un seul ami. Nous sommes donc des amis. Amen. Que Dieu soit béni. Les Lévois, nous allons prier. Tendre Père et Sauveur béni, nous t'aimons au plus profond de notre âme. Nous te supplions Seigneur de revenir. Dans ta maison à toi, Père oh Dieu, de prendre le contrôle. Tu as souffert par pour rien, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as été flagellé Père perturbissant. On a craché sur toi, mon Jésus, mon roi. Je ne vais plus vivre ma, ma viande, comment elle est passée, mon roi. Je vais te servir encore davantage, mon roi. Te donner mon âme, 100% mon roi. Te donner ce que je suis, mon soeur, béni. Tu le mérites parce que ce que je suis n'est même pas meilleur, mon Père Saint-Dieu. Pardonne-moi encore davantage, mon roi, nous sommes déterminés, Père Saint-Dieu, à avancer avec toi, mon sauveur. Oh, Jésus, mon sauveur, les choses ne seront plus jamais. Pareil, Père, nous t'avons abandonné, nous avons joué tellement avec les choses de sainte, quelque chose qui te concerne, Père. Maintenant, nous sommes déterminés à revenir à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, Oh, dans un respect profond, mon sauveur. Vraiment, mon Seigneur Jésus. Aide-nous encore, mon sauveur. Et pardonne, mon Seigneur Jésus. C'est ton peuple à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Il y a la restauration des dons purs, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh Jésus. Dans tous les domaines, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nettoyage complet, mon Seigneur Jésus. Le caractère. Le... Le... Tu es Dieu, mon bénévole Père. Je te remercie pour ce que tu fais. Nous revenons à toi et sous notre corps avec respect, avec crainte, avec tremblement et tes suppliant. Parce que ce peuple ne désire que toi. Nous le sommes, mon bénévole Père Saint-Dieu. Chacun de mes frères et sœurs ici, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh le cœur, l'âme, les désirs, même les enfants, nos jeunes sœurs, au oh Dieu -père, son, leur cœur, leur désir de pouvoir réellement te plaire. Il n'y en a aucun, aucune qui Satan peut penser qu'il lui appartient. Tous t'appartiennent, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tous tes désirs, mon bénévole Père Saint-Dieu. Leur intérieur t'appartient, mon roi. Leur vie t'appartient. Oh Jésus-Christ, mon roi. Mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mes frères et sœurs ici, mon bénévole Dieu. Tous tout appartient mon béné-père, c'est à toi Et, et prends-en le contrôle Au nom de Jésus Christ mon sauveur mon père. Oh qu'il vive pour toi mon sans Dieu. La détermination Et, et la vie mon mes père sans Dieu Ils sont à toi mon sauveur Ils sont à toi Père ils ont décidé, ils ont abandonné leur vie, mon bénémoine, père Saint, Dieu. Et Satan, c'est sa charme pour pouvoir le ramener dans le monde. Il n'a plus de pouvoir, parce que tu es réellement Dieu, mon roi. C'est ton peuple à toi, mon père Saint, Dieu. Que toi, tu t'es acquis, oh Dieu a grand-pris, mon bénémoine, pas père du sang. Tu as versé ton sang. Ma soeur t'appartient, mon frère t'appartient, ma jeune soeur t'appartient, mon jeune frère t'appartient, leur vie t'appartient, mon roi. Satan ne peut plus avoir le droit, au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Qu'il soit libre, Père, et avoir la foi. Oh Dieu, non pas l'amour pour te l'évangile à toi. L'amour de ton nom, Père Saint-Dieu. Tu le mérites, mon Seigneur Jésus. Louange et honneur à toi. On retrouve véritable Père Dieu. Dans l'intérieur, dans l'âme. Merci, sauveur. Merci, maître. Nous croyons, Père tu nous as aimés, la Bible dit vrai. Oh vivante, tu nous as vraiment aimés. Gloire à Jésus. Moi, tu as emporté nos péchés au loin, mon béni, mes saint Dieu, tu as payé pour le péché de mon frère. Tu as payé pour le péché de ma soeur. Tu as payé pour le péché de nos enfants, nos petits enfants, béni, Père oh Dieu, louange et honneur à toi, ma soeur, Tu as payé son prix, béni, mes Pères, Dieu, mon frère, nos jeunes soeurs, nos jeunes enfants, béni, persécutés. Dieu, chacun d'eux, tu as payé le prix, mon roi. Louange à Jésus-Christ, mon roi. Merci, mon soeur. Merci. Père, tu guéris aussi, hein? oui, Père. Vivant, tu nous as aimés. Mourant, tu as emporté nos péchés au loin, mon béni, mes tu nous a, Et au dépassé béni, mes pas, tu nous as ressuscité, tu nous as justifié, mon roi. Et nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton en, Seigneur encore ce soir. Oui. Gloire à toi, l'ordre, le respect Seigneur et la crainte, ça on te doit mon Seigneur béni, dans tous les domaines Père on te doit cela Père, merci Seigneur, que ton nom soit béni, tu reçois et tu devras recevoir de ce peuple qui est à toi, tout ceux qui t'est dû mon Seigneur et combattons, nous sommes déterminés à, à vivre pour toi Jésus Christ mon Seigneur Jésus de la Bible mon roi nous t'aimons encore plus encore, je t'aime mon Jésus merci, pour ce que tu es mon Père Saint Dieu Et pour ce que tu fais, ce que tu vas faire encore davantage, je t'en supplie de nous nous avons besoin de toi, de revenir vraiment à toi. Aide mes jeunes soeurs, mon bénévole Patibissant, mes jeunes frères aussi, Père à revenir à toi, au de tout leur corps, mon bénévole Père saint Dieu. La pression est tellement forte dans leur vie, mon bénévole Patibissant, mais leur fond intérieur, ils t'aiment, mon bénévole Père saint Dieu. Tu es les dieux qui libère. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Sainteté à l'éternel, nous te devons la paix. À toi, la gloire. L'honneur et la puissance. Tout te revient, mon sauveur. Tout te revient de plein droit et tu le mérites. Et parce que nous t'appartenons vraiment, 100%, nous sommes à toi. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit donc glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Grand Dieu te bénisse. Je viens d'avoir une pensée pour notre sœur Dorcas, elle m'a envoyé un message quand nous venions à la réunion. Ruth, depuis quelques jours déjà, le bébé Ruth ne se sent pas bien que le Seigneur se souvienne réellement de notre enfant. Nous avons entendu encore ce soir, c'est auprès de notre Dieu que nous avons la guérison pour toutes choses. Nous allons prier pour notre enfant, que le Seigneur la délivre réellement. Tendre Père Céleste est notre Dieu. Vraiment, comme ton serviteur l'a dit encore une fois, Seigneur, le seul endroit où nous nous sentons vraiment bien, c'est dans ta présence, mon Sauveur. Seigneur, ta présence nous fait oublier réellement tous les problèmes, tous les soucis de la vie, Seigneur, et nous fait rentrer réellement dans une atmosphère où nous vivons et nous passons du temps avec toi, notre Dieu. Tu nous fais du bien, Seigneur. Je te prie avec mon frère, avec ma soeur, pour notre enfant rude, Seigneur Jésus, que tu la délivres, Seigneur Jésus. Nous chassons tout esprit mauvais, tout démon de maladie, Seigneur, dans le corps de notre enfant, Seigneur Jésus. Nous réclamons sa santé, Seigneur Jésus. Oh, ton serviteur l'avait prié, Seigneur mon Dieu, le jour. On te la présenté, mon sauveur Quand la maladie viendrait mon sauveur Oh que tu te souviennes de cet enfant notre Dieu Au nom de Jésus Christ Qu'elle soit délivrée Père Et qu'elle soit en bonne santé Que la fièvre elle, puisse la quitter Que toutes les douleurs qu'elle peut ressentir Que notre enfant soit en bonne santé Au nom de Jésus Christ notre sauveur Régis le cœur des parents Père Accue la grâce et la paix Nous te bénissons notre Dieu Au nom de Jésus Christ notre sauveur Nous t'avons remercié et prié Père Amen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 ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi, ce sera la gloire pour moi. La lumière va dans les ombres à cet homme, ce sera la gloire pour moi. Les chants les heureux Les accents, les accords Des nîmes de Angélie Mais je sais que joignons ma voix Au cinquantique Bientôt j'adorerai comme eux Bientôt j'adorerai comme eux J'adorerai comme